Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous lire un texte de Helena Barnabé qui est écrivaine et qui fait, je crois, des agendas lunaires, notamment. Elle est présente sur Facebook. Euh, voici le texte. Grand-mère, comment faire pour s'en sortir En y allant, mon enfant, jusqu'au bout, avec chaque centimètre de toi on ne peut pas traverser un tunnel en le regardant de l'extérieur, en n'y mettant qu'un pied ou en courant dans l'autre direction. Tu dois y entrer de toute ton âme, toucher les murs, respirer les odeurs, écouter le moindre bruit. Apprends à te familiariser avec son obscurité comme le chat qui marche la nuit de manière élégante et sûre. Ce n'est qu'alors que tu verras la lumière et tu pourras t'en sortir. « Et si je n'en voyais pas la fin ?» dit l'enfant. « Alors, il ne sera pas encore temps d'en sortir. Tu auras davantage de trésors à y trouver, des perles de sagesse à ramasser, des lueurs de conscience à avoir, et foi en l'univers. C'est de là que viennent les tunnels où tu es appelé à vivre. Assieds-toi dans cette obscurité et laisse-toi traverser par ces grands enseignements. J'ai peur de cette obscurité. Ce n'est pas de l'obscurité dont tu as peur, c'est de la lumière que tu pourrais voir au bout de ce tunnel qui pourrait changer toute ta vie. Apprends du loup, mon enfant. Dans l'obscurité, il devient vivant. Il se laisse guider par son instinct. Il se précipite à l'appel de son âme. Et dès qu'il voit la lumière de la pleine lune, il lui chante un air ancien pour l'honorer. Hurle-toi aussi à tes tunnels. Danse-y avec passion. Considère-les comme des passages d'un monde à l'autre. Ne te vois plus comme une victime. Il est temps de devenir prêtresse et de célébrer tes merveilleuses métamorphoses. Héléna Barnabé Je vous lis ce texte parce que pour moi, une constellation, c'est aller rencontrer ses ombres et que derrière chacune des ombres, il y a un cadeau magnifique. Je vous en parle la semaine prochaine. À bientôt.